Bonjour, je suis Amandine. Euh, donc J'ai choisi fort Prof, euh, parce que j'ai plusieurs amis qui étaient passés euh, par cette formation pour préparer le concours. Euh, et parce que sur euh, Internet aussi, c'est un des meilleurs instituts de formation. J'en suis euh, très contente. J'ai choisi la formule gagnante en présentiel pour pouvoir euh, avoir des cours avec des professeurs et euh, rencontrer mes euh, collègues. Et donc FortProf m'a apporté tout au long de l'année vraiment une structure, la méthodologie qu'il faut avoir pour le concours.